Salut à tous, c'est HLM et bienvenue sur Ocuscopus pour cette fois un jeu un peu spécial qu'on a fait sur un coup de tête. I wanna beat the coop, donc qui est un jeu indépendant totalement gratuit. Je vous mettrai le lien du téléchargement. Euh, du jeu dans la description. Est totalement gratuit et totalement difficile. Et voilà, c'est surtout ça. <rire> c'est un jeu vraiment, vraiment compliqué. Et il faut sauvegarder à chaque passage parce que sinon, après, on est obligé de recommencer à, à, au dernier point de sauvegarde. Alors là, il a activé un truc et moi, je vais devoir monter dessus. Il y aura certaines fois des petits bugs d'affichage, comme par exemple de. Là, je pense que vous ne verrez pas totalement dessus alors que je suis dessus. Hein. Oui, et puis voilà. Allez, allez <rire> Ouais, je t'avais dit que je m'énerverais pas, mais ça commence déjà à me péter un peu les couilles. Parce que je sais que tu m'attends donc. Euh... Et non, mais t'inquiète. Du coup, je stresse, tu vois C'est ça le problème. <rire> Te mets pas la pression. Et nickel. Et, et là, bah, voilà, on a un point de son euh, garde. HLM. Bah, c'était HLM et. Abouli ah, Studio. <rire> euh. Ah, parce que de toute façon. Ah, ouais, d'accord. <rire> je l'ai pas vu. <rire> Entre toi, utilise la force. Tadam! Et là, c'est moi qui vais galérer. Ah, mais moi j'en ai <rire> ça deux. Un, plus bah, dur pour ouais. toi. Non, ça va, tout va bien. Tu gères, tu gères, tu gères. Voilà, oh, allez. Oh ah, non, le double saut! Putain, j'ai oublié de sauter! En fait, le problème, c'est qu'il faut des putains de réflexes là, ici. Et là, là, il faut des putains de réflexes. Là! Oh! oh, oh. oh. Fais gaffe, il peut y avoir un piège vrai, ils, sont, ils sont hardcore mais pas tant que ça. Ah ouais, ça va... Ok. T'as ouvert euh, la petite grille sur la droite là Ouh oh Je touche plus à rien. Bien joué. Attends, attends, ah ouais, toi si tu t'enlèves, ok. C'est celui du bas maintenant qui a été enlevé. Euh... Je touche à rien, j'enlève mes mains de. Et je te regarde <rire> galérer. <rire> <rire> <cute> <cute> <cute> <cute> J'avais dit que je me pas, mais ça commence déjà à me péter un peu les couilles Ah oh, bien joué Oh putain, j'ai cru Oh Ouais Putain Je vais dormir un peu tout à l'heure A <rire> tout à l'heure Pourquoi ils sont rouges bah, à mon avis, il se casse la gueule quand tu, fou, quand tu te fous dessus, non? Oui. Bah, putain, ouais. Il va falloir qu'on soit coordonnés. je le sens bien, ça. Allez, attends. NON, putain! Hey, je... Non, attends, y'a C'est pas là que tu dois aller, je crois. T'es sûr mmh. Parce que... Attends... Il y, y a deux trucs à activer en haut, et on est deux. Comme par hasard. Putain, bien joué. <rire> <rire> <rire> Attendez. Petite interruption, claque dans la gueule. <rire> <rire> ouais <rire> Putain, allez, on va y arriver. Oh tu peux passer. Oh, par contre si tu te que tu recommences tout. <rire> non. <rire> non t'as pas recommencé. T'as pas. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai appuyé sur reset. Oh putain. <rire> oh non. <rire> ah, J'avais réussi le saut mais j'ai paniqué. <rire> oh non, la tristesse. Oh putain Oh non, j'ai les larmes aux yeux hein, mais de tristesse. <rire> Aussi. Mais on a réussi, on a réussi. Et on a, on réussi. a réussi. Et et tu sais quoi Je suis sûr qu'on peut le refaire. Oui. Yes. Oh, oh Ça va, je suis rassuré parce que moi là je peux faire une pause. <rire> oh putain ça y est quoi. Oh, t'es là Ouais hey, Sauvegarde Ouais <rire> Ouais, la distorsion, tu la sens ouais, le voilà montage, je, tu la pas sens Et je vais la laisser <rire> <de> telle qu'elle <rire> <rire> Ah, et ben voilà, les gens. Je pense qu'on va faire un deuxième épisode dessus parce que c'était c'était cool. C'était vraiment cool, mais putain, putain. Putain que ça m'énerve. Mais c'était cool. Je suis désolé, je me suis éloigné du micro, donc. Euh, oh ouais, t'inquiète pas. <rire> c'était cool. J'étais là, on va détendre les bras, on de faire la joie et tout, c'était super. Et ben. Voilà, on se quitte sur cet écran-là qui a pas putain, qui a pas l'air facile parce qu'on va se servir maintenant du, du gun. Bah, ben, ma foi. Ouais, allez. Moi, je vous dis, putain de pantoufles. Putain de pantoufles à tous et à la prochaine